Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, je suis triste de ne pas être avec vous euh, parce que ma conviction est totale euh, et je suis très honoré de euh, parler après deux personnes que je respecte infiniment, le président Issoufou et Jean-Pierre Raffarin. Euh, si nous n'arrivons pas à dialoguer sur l'eau à considérer que l'eau est une valeur commune, nous allons au-devant euh, de nouvelles guerres. Euh, regardez ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, des Européens de grande sagesse, français et allemands principalement, ont décidé de mettre en commun le charbon et l'acier, c'est-à-dire le les deux moteurs même du développement. Et ça a permis à l'Europe de l'Ouest d'en cesser avec cet enchaînement de violences qui avait déchiré cette partie ouest du continent. Et on voit à quel point la paix est fragile. Alors, qu'est-ce que la diplomatie de l'eau, l'hydrodiplomatie C'est de reconnaître les données de la nature, c'est de reconnaître la solidarité entre tous les pays. Et je vais vous donner des exemples. Euh, D'abord l'exemple des deltas. 500 à 600 millions d'êtres humains habitent les deltas. Tous les deltas du monde sont menacés parce qu'il y a des batailles sans arrêt et des égoïsmes effrayants des pays de l'amont vis-à-vis -vis des pays de l'aval. Donc, il n'y a plus de sédiments, il n'y a plus de débit pour lutter contre la montée de l'eau. Cette hydrodiplomatie pour sauver les deltas, c'est-à-dire sauver de la noyade 500 millions d'êtres humains, est absolument urgente. Mais partout, de telles tensions existent. Alors, il y a des exemples qui marchent bien. Il y a des exemples avec le fleuve Sénégal, qui est un modèle. Il y a des exemples avec le Rhin, il y a des exemples avec le Saint-Laurent. C'est possible. Alors pourquoi s'acharner à euh, refuser le possible Et seul ce possible-là, ce possible de cette hydrodiplomatie, de, ce, de cette constatation de la solidarité, seule cette hydrodiplomatie empêchera de nouvelles guerres. On pensait que la guerre était un souvenir. Euh, lointain, on le voit euh, au cœur même de l'Europe, on le voit qu'elle peut sans arrêt revenir.